L'année 2021 était une bonne année. Nous faisons euh, tout trafic confondu 4,2 millions de, de tonnes, ce qui est le record absolu euh, pour le Guadeloupe Port-Caraïbes de, de tous les temps, avec euh, des trafics orientés à la hausse sur euh, les trafics de vrac, à la fois solides et liquides, mais également un nombre de conteneurs qui est important, avec euh, 238 000 équivalents 20 pieds euh, traités en, en 2021. Comment vous expliquez euh, cette augmentation par rapport à 2019 et 2020 on peut déjà dire qu'il y a une activité du BTP qui, qui a continué à se produire avec une, beaucoup de matériaux qui ont transité par, par nos installations. Euh, un marché domestique qui s'est également tenu hein, sans difficulté particulière. Et puis surtout également une, une bonne mobilisation de nos équipes. Il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité dans ces périodes compliquées, notamment en fin d'année 2021. mais Toutes les équipes du port et des acteurs portuaires ont répondu présent. Alors, concernant le transport touristique, qu'en est-il aujourd'hui Le transport touristique est fortement affecté. On a, traditionnellement, on fait aux alentours de 1,3 million de passagers par an. La saison croisière a été blanche, l'année 2021, avec zéro passager en matière de croisière. Et le trafic intéril a été également fortement affecté par les différents cycles de la pandémie et de ses conséquences. Donc, on a atteint un trafic passager de 500 000 passagers en 2021, ce qui est très faible par rapport à d'habitude. Avec les services de l'État euh, sur des protocoles sanitaires qui vont permettre d'accueillir des activités de croisière dans de bonnes conditions donc ça sera pour la prochaine saison à la saison 2022-2023. En tout cas c'est un comme pour l'ensemble des saisons on a préparé comme si l'activité devait redémarrer et donc on est mobilisé sur, ce, sur cette partie là. L'investissement le plus important de notre projet stratégique, c'est l'extension d'un quais qui se trouve derrière moi, l'extension du quai 12. On va ajouter 120 mètres de long à, cette, à nos installations aujourd'hui. Ça permettra d'accueillir des navires avec plus de tirant d'eau, également plus large, et donc de donner plus de possibilités à nos, à nos clients d'accueillir leurs propres navires avec des flottes qui évoluent. La flotte mondiale augmente en, en taille et en capacité et nos infrastructures doivent s'adapter. Alors le port autonome a investi beaucoup aussi dans tout ce qui est environnemental. Euh, la première chose, alors il y a, vous pouvez nous parler de tous les dispositifs. Euh, déjà, vous avez investi dans un nouveau système de euh, balises euh, pour la, la météo. Oui, absolument. Ce qui nous permet de, de donner de meilleures indications pour les mouvements dans le chenal de, de navires. Les navires sont plus gros, donc ça présente des particularités différentes. Donc il est important de donner des bonnes informations à ceux qui sont en charge d'organiser le mouvement des navires. Il est important de, de, dans, de, dans un port de mesurer les impacts que peut générer son activité. Donc on, on a conduit un centre d'études par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre. On travaille à, la, à réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre. On a également l'obligation, me semble-t-il, au moins morale, de mesurer la qualité de l'air, les particules fines, par exemple, qui peuvent se présenter, et surtout de communiquer autour de ça et de travailler avec nos acteurs pour réduire les nuisances induites. Mais comme vous le savez, en raison des contraintes sanitaires, nous avons dû nous adapter pour permettre aux élèves, à tout le public qui n'a pas pu euh, nous rejoindre lors de visites euh, euh, sur le port, les visites euh, sur le plan d'eau, les visites euh, de nos installations. Nous avons réalisé avec une start-up très dynamique, Caralho Factory, euh, des visites virtuelles de tous nos sites. Donc euh, tout le monde peut euh, se accéder à ces visites, que ce soit euh, sur le port de Jarry, euh, en investissant la cabine de pilotage d'un portique que ce soit les sites de, du Port de Plaisance, de Basse-Terre, de, de, de Folence, nous avons pu euh, obtenir des visites de vue aériennes extraordinaires et j'invite euh, tous les élèves, toute la population à aller sur notre site pour pouvoir euh, visiter euh, de manière virtuelle et très précise euh, nos installations.